Bonjour les amis, je suis ici dans le nord de Tenerife à Icote de los Vinos. L'arbre que vous voyez derrière moi est un arbre millénaire. Donc c'est un arbre qu'on vient visiter ici dans le nord de Tenerife, très connu. Donc si vous venez ici dans le nord, ne manquez pas l'occasion de, de venir ici à Icote de los Vinos. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de, du trading à long terme ou à court terme. Beaucoup de personnes s'imaginent lorsqu'elle lorsqu débute qu'il est plus facile de trader à long terme, de faire du swing trading. Or par expérience je peux vous dire que c'est une erreur, euh, certains pensent que le scalping par contre c'est plus stressant, euh, c'est plus difficile et moi je vous dirais que c'est l'inverse puisque j'ai testé, ça fait quand même des années que je fais du trading. Et en fait lorsque vous faites du trading à long terme déjà, euh, il y a une chose que vous devez euh, savoir c'est que vous devez mettre un stop loss bien plus loin de votre point d'entrée que si vous tradez à court terme et vous devez bien sûr prendre un effet de levier minimum ou pas prendre euh, d'effet de levier du tout parce que euh, le marché euh, peut se retourner à un moment donné avant de partir dans le sens que, que vous attendez et donc vous pouvez être pendant un certain temps en négatif et peut-être même euh, risquer de perdre une grosse somme d'argent si vous mettez un effet de levier. Alors qu'au contraire lorsque vous tradez à court terme et eh bien vous pouvez mettre un stop euh, assez court et vous pouvez augmenter votre effet de levier éventuellement si vous êtes assez sûr de votre coût si vous avez une bonne euh, technique de trading mais euh, ne faites pas ça euh, avec du swing trading, le trading à long terme euh, je dirais que c'est pour des personnes qui, qui sont expérimentées ou bien lorsque vous faites du scalping et eh bien vous pouvez laisser une position ouverte une fois que vous l'avez sécurisée. C'est-à-dire si vous ouvrez un trade qui part dans le bon sens, vous remontez votre stop loss sur votre point d'entrée et là vous ne risquez plus de perdre. Mais si vous faites de, du trading à long terme par contre euh, là c'est beaucoup plus dangereux et je peux vous dire que je l'ai fait à un moment donné. Je me levais la nuit pour voir mes positions. Euh, si vous êtes marié, je peux vous assurer que ça ne fait pas plaisir à votre épouse euh, si vous faites cela. Donc, euh, songez-y que le trading à long terme n'est certainement pas plus facile que le trading à court terme. Contrairement à ce que beaucoup pensent, euh, ça demande d'abord un, un capital assez important et la possibilité de perdre aussi parce que au plus vous, vous tradez à court terme, au plus vous arrivez à, faire, euh, à avoir un taux de réussite important donc de l'ordre de 90% alors que si vous faites du trading à long terme vous, avez à, vous allez avoir un taux de réussite beaucoup moins important. Vous pouvez peut-être gagner euh, plus euh, par trade mais euh, bien sûr vous aurez pas mal de trades perdants avec euh, des sommes qui peuvent être importantes. Si vous, si vous avez un gros capital et que vous essayez de, de faire du trading à long terme bon, euh, vous pouvez tenter cette technique-là mais moi je vous conseille plutôt d'apprendre le trading à court terme et de faire ensuite du swing trading en laissant vos positions ouvertes lorsqu'elles sont sécurisées. Mais si vous ouvrez une position qu'elle ne perd pas immédiatement que vous attendez euh, qu'elle retourne dans le bon sens, ça peut prendre des jours. Hein. Regardez les marchés financiers, parfois vous avez une correction très importante de marché, correction qui peut durer euh, des jours voire des semaines. Ça veut dire que vous allez vivre avec euh, l'angoisse de, de voir votre position négative pendant, pendant très longtemps. Euh, moi j'aime pas du tout ça, c'est pourquoi j'ai choisi de faire euh, du scalping et d'enseigner principalement le scalping, après bien sûr comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure euh, vous pouvez très bien laisser un trade ouvert plus longtemps si vous, euh, si vous pensez que ça vaut la peine. Vous sécurisez votre position, vous prenez même un bénéfice ou vous remontez votre stop loss de manière à ce que si le marché se retourne eh bien il touche votre stop loss mais vous serez gagnant de toute manière. Donc je pense que c'est la, la manière la plus intelligente de faire du trading et de faire du trading à long terme aussi. Donc la majorité du temps vous prendrez des trades probablement plus courts parce que les marchés se retournent très vite, très régulièrement, il suffit de regarder un graphique et après bon, le swing trading peut être, peut être un, un plus dans votre trading quotidien. Mais ouvrir une position et attendre un mois ou deux de voir euh, si votre position est gagnante, euh, je peux vous dire que euh, si vous êtes débutant ce n'est pas la meilleure manière de procéder pour gagner de l'argent, ça je pense que tout trader expérimenté vous, vous le dira. Donc envisagez plutôt d'apprendre une méthode de scalping, moi j'ai des méthodes euh, donc, que j'ai mises au point que vous pouvez apprendre rapidement, vous avez un lien ici au-dessus euh, vers mes vidéos vers mes vidéos de formation et vous avez un lien ici en dessous également et je peux vous dire que bon, vous ferez beaucoup plus de résultats à court terme en utilisant ça et en gardant de temps en temps certains trades ouverts pour faire du, des trades à long terme mais privilégier surtout les, les trades à court terme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui ici à iCode de Los Vinos. Euh, à Tenerife, euh, Tenerife où je vis depuis 25 ans, donc si vous cherchez un endroit euh, paisible où vivre tranquillement avec euh, un temps excellent toute l'année, eh bien euh, venez à Tenerife, vous pourrez faire euh, du trading euh, euh, tout en profitant d'un endroit euh, magnifique. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt